Leurs coutumes, les voyages, vous tenterez beaucoup, bien ce que maintenant, présentement, c'est interdit, mais vos déplacements à l'interne seront plus, plus fréquents. Vous seriez aussi intéressé par vous inscrire dans des formations ou des études qui pourraient être simplement linguistiques et peut-être en ligne.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 éparpillé entre votre boulot et votre foyer ou votre famille. Des engagements domestiques pourraient faire chambouler votre journée et votre horaire. Organisez-vous bien et vous y arriverez. Et patientez, les prochaines journées seront fantastiques. Donc durant cette période, les plus chanceux seront Capricorne ou Vierge, Taureau, les moins chanceux, les Verseaux et vous vous êtes ici, chère Balance. Mardi, PM, mercredi et jeudi pour le Québec, mercredi et jeudi pour l'Europe. La lune sera dans le Verseau, votre cinquième maison. Les plus chanceux seront au Verseau, vous, chers Balance et les Gémeaux. Donc, enfin, vous pousserez un soupir de soulagement et les obstacles que vous aviez durant la dernière journée disparaissent. Mercure, maintenant, euh, et aussi dans votre neuvième maison, maison en plus. Vous serez capable de vous structurer, structurer dans vos pensées et prendre les décisions, surtout durant cette période qui est pleine des énergies positives et très propice pour vos réunions, vos discussions, vos entrevues, vos négociations. Vous n'hésiterez pas à utiliser votre charme et votre charisme pour convaincre les plus obstinés des, des, des gens. Profitez de cette période, elle vous appartient. Vendredi et samedi, la lune sera dans les poissons, votre sixième maison. Les plus chanceux seront poissons, scorpions, cancers, les moins chanceux les béliers. Et vous, vous êtes ici, chère Balance. Durant cette période, vous aurez la patience et l'endurance ainsi que euh, la détermination pour naviguer à travers euh, cette période qui serait super occupée. Vous aurez un sentiment troublant de devoir vous rattraper et cela vous démotive un peu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 Profitez de cette fin de semaine et du début aussi de la semaine après pour euh, soit vous reposer, vous ressourcer ou bien focaliser sur vos tâches euh, qui traînaient depuis un bout. Patientez aussi, euh, les, prochaines, euh, les prochaines journées seront plus plaisantes. C'est tout ce que j'ai pour vous chers amis.